Ah, le chameau, hein. Salut. Salut Oh, ça va, bien, Salut, Salut. Salut. Ça, ça Salut. J'ai adoré notre dernière soirée, jeu drôle. Tu m'étonnes, c'était super, j'ai trop kiffé. Ouais, Jean-Pierre, il a trop géré. Je me demande ce qu'il nous a réservé aujourd'hui. En plus, il nous a dit que c'était la dernière fois. Ah, bah justement, quand on parle du loup, le voilà Bienvenue les amis, ravi de vous revoir Vous êtes prêts pour l'ultime frisson Ah ouais, grave non, Mais carrément, ouais On est là pour ça ah, Ça va être cool Bienvenue, Salut. bienvenue, Salut. bienvenue, Salut. bienvenue, bienvenue, Salut. et bienvenue. Mes amis, c'est un grand jour aujourd'hui. Nous nous retrouvons comme d'habitude pour jouer ensemble. Nous sommes des joueurs compulsifs, on aime trop ça. Et là aujourd'hui je vous propose un jeu, la roulette russe. Bon, je tu vois, rassure. Il n'y aura qu'une balle à blanc. On risque rien. Je déclare la partie ouverte. Mais avant, nous allons tirer au sort l'ordre de les dérouler, de la plus petite à la plus grande. Bonne heure, dames. Merci Heures. <rire> il n'y avait rien dans le Pas de balle, rien. Oh, mais t'es trop con, toi, ça. Non, ça ça. non mais non, il n'en mais... a mais... pas moi une. Moi je suis, là. suis vraiment pris de. jeu. à ah ah chaque fois. C est c est grave. Grave. Bon, bah je vais aller vous chercher un petit truc à boire. Hein Tiens, en attendant, tu peux dire ça aux autres. Merci. Merci. C'est quoi encore Une nouvelle vie Alors, vivez votre vie comme une roulette russe. Chaque seconde est précieuse car à chaque seconde le coup peut partir. Vous n'avez plus besoin de moi pour ressentir les émotions que je vous ai procurées. Pour moi, il est trop tard, je suis condamnée. Il ne me reste à peine un mois à vivre. Souvenez-vous de moi par les moments heureux que nous avons vécus, et non par le regret de ma disparition, votre maître du jeu dévoué Jean-Pierre.